Euh, nous sommes avec Gérard Scortesi, euh, docteur Gérard Scortesi il n'y a pas besoin de le présenter, il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Euh, je dois dire que moi j'ai tout appris avec lui, et le jour où j'étais pris en fait, dans le diplôme universitaire d'implantologie avec toi, franchement j'ai su que ma vie allait changer. J'ai su que ça, ça allait changer, et je parle du diplôme universitaire, le, le premier en fait qu'on avait passé. Euh, parce que je savais que ça allait m'ouvrir des horizons énormes. Je vous ai déjà expliqué un petit peu comment j'étais arrivé jusqu'au Dr. Scortessi en, en lisant une publication un jour quand j'étais omnipraticien, j'avais jamais fait d'implant, et je lisais une, une, une publication à Paris, euh, c'était sur une, une alternative aux greffes. Déjà, moi j'étais très impressionné par les greffes et quand j'ai vu cet article-là, je me suis dit, il wow, y a, a quelqu'un qui a quelque chose, hein, une autre solution. Et j'avais demandé dans mon entourage, tiens, vous connaissez, qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est ce type de, de système Et franchement, il y en a qui m'ont dit, qui, qui dit, laisse tomber, ça ne marche pas, il n'y a que Scott ici qui essaie de faire. Quand j'ai entendu ça, j'ai aussitôt appelé la fac de Nice en demandant s'il y avait un diplôme universitaire d'implantologie qui existait. Il y en a un qui s'était créé justement à l'époque et du coup, je, ben, je suis rentré là-dedans et, et j'ai commencé, j'ai fait tout mon apprentissage. Chez Gérard, j'allais le voir opérer euh, deux fois par semaine et c'est comme ça en fait, que j'ai fait ma courbe d'évolution. En fait, toi, tu es, es, es une référence parce que tu as démarré dans le début de l'implantologie. Euh, comment tu es arrivé là-dedans Est-ce en fait, que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé et où est-ce qu'on en est aujourd'hui Après, tu nous diras quelles sont les évolutions que l'on qu va avoir. Voilà, la, la vie, elle est faite de rencontres. Ces rencontres, effectivement, peuvent déterminer notre cheminement. Euh, notre euh, expertise et ceci ça prend des années donc euh, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Marc Juillet et Pierre Doms, Pierre Doms qui était chef de service euh, à Bruxelles de l'hôpital de Scarbeck et donc qui m'a mis euh, le pied à l'étrier Jean-Marc Juillet qui était euh, déjà un inventeur, un, inno... un innovateur qui malheureusement nous a quittés à l'âge de 45 ans et qui aussi euh, a participé à ma formation donc tout ce cheminement ça prend bien sûr des années, hein, mais ça permet aussi de, de comprendre petit à petit euh, l'objectif euh, essentiel de notre mission en tant que chirurgien, en tant que médecin, en tant que dentiste, c'est de donner le meilleur service aux patients. Le meilleur service ça veut dire faire en sorte qu'on atteigne euh, les objectifs qu'ils souhaitent de manière la moins pénible et la moins invasive possible, euh, ça rappelle le serment d'Hippocrate qui est d'abord de ne pas nuire. Donc lorsqu'on va se lancer dans des chirurgies, bien sûr, il faut penser aux suites opératoires. Et puis notre cahier des charges est assez compliqué en tant que réhabilitateur de la cavité buccale et de la sphère orofaciale. C'est un cahier des charges complexes parce que rentre l'affectif, rentre aussi des problèmes aussi de coûts, Et c'est assez compliqué de gérer tout ça de façon à satisfaire nos patients dans les meilleures conditions possibles. Et j'ai eu la chance d'avoir des, des idées innovantes, de pouvoir les mettre en pratique. J'ai eu la chance aussi de rencontrer des industriels, des gens qui travaillaient sur le titane. J'ai fait aussi de belles rencontres avec le professeur Brandmark, euh, que j'ai rencontré d'abord à l'Université catholique de Louvain, puis après euh, je l'ai rencontré à Göteborg. Et toutes euh, ces rencontres, finalement, tous ces gens euh, exceptionnels qu'on a pu croiser nous ont beaucoup aidés. Dans le domaine de la prothèse, puisque moi je viens vraiment de la prothèse avant même de faire les études médicales, donc euh, j'avais une formation de prothésiste dentaire, euh, je comprends que tout ça c'est un travail d'équipe euh, extrêmement euh, collégial et qu'il faut préserver si on veut obtenir le, le but final qui est de rendre à nos patients à la fois des dentitions qui soient fonctionnelles mais également esthétiques et qui leur permettent de reprendre une vie normale. Mais en fait, je crois que le, euh, le, point, le point important là-dedans, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, ce sont les patients. C'est En fait, c'est d'avoir de des solutions pour les patients en évitant de rentrer dans des choses compliquées quand on peut faire des choses simple des interventions plus simples et c'est vrai qu'en en fait toi tu es arrivé tu, en fait avec les, les, ce qu'avait commencé Jean-Marc Juillet avec les implants T3D tu as ensuite développé les disques implants qui sont, une, qui sont un outil en fait supplémentaire pour nous pour éviter de passer par des greffes quand les greffes ne sont pas possibles, quand il y a eu des échecs de greffes ou quelquefois des échecs d'implants et ensuite tu es venu aussi sur les implants, il y a eu l'implant structure, l'implant fractal et en fait on a tout un, un... Oui, on a en fait développé ce qu'on appelle les implants anatomiques ces implants anatomiques permettent de passer des difficultés que l'on voit maintenant avec les nouvelles technologies en 3D on arrive à, à trouver des points d'ancrage simples alors qu'avant on rentrait dans des techniques invasives ceci étant, les greffes sont toujours utiles on ne les refuse pas mais la philosophie des implants anatomiques c'est d'abord placer le matériel ostéo-ancré dans l'os vivant du patient. C'est très important cette notion, et aussi de promouvoir avec les recherches bien sûr en biologie moléculaire qui nous ont fait bondir en avant. c'est-à-dire que nous autres chirurgiens on est des zones de terrain, mais il ne faut pas oublier la science. Et la science, elle est là, j'ai eu la chance de rencontrer en particulier le professeur Isaac Binderman, avec qui je collabore depuis tant d'années et on a mis au point les ostéotenseurs matriciels pour activer les cellules souches, c'est-à-dire préparer le terrain avant même de mettre un implant. Ça, c'est une notion fantastique qui fait qu'on a la possibilité de préparer le terrain de manière non invasive, avec une toute petite anesthésie locale. On va mettre une sonde dans la zone qui est fragile, ça va nous permettre de voir la réaction du tissu osseux, est-ce qu'il se fortifie, etc. Et ça, c'est très important aussi parce qu'on peut aider aussi les patients en prenant des compléments alimentaires, euh, voir avec la vitamine D si on peut aussi les aider à se reconstruire puisqu'il y a le problème sur le très long terme, problème hormonal en particulier chez les femmes, de la perte calcique importante euh, pendant une période post-ménopausique et tout ça il faut le prendre en, en compte. Donc on a beaucoup travaillé là-dedans, c'est pluridisciplinaire actuellement. J'enseigne euh, au Centre Universitaire de la Tête et du cou ici à Nice. On vient juste de terminer un magnifique euh, diplôme universitaire puisque les, les étudiants ont passé leur examen hier et ce sont des gens qui ont passé deux années, qui ont beaucoup travaillé. On a vu aussi leur progression quand ils ont commencé, ils n'avaient aucune notion de cette implantologie anatomique et puis euh, au fur et à mesure, ils ont réussi à à comprendre et à faire des, des réalisations magnifiques pour satisfaire leurs patients. Et ça a été aujourd'hui, cet après-midi, ils ont chacun montré les cas cliniques qu'ils ont fait et qu'ils ont développés lors d'un mémoire. Et on a vraiment tous été très contents de voir que nos efforts... Euh, et d'enseignement auquel tu participes, hein, au, en particulier à tous les niveaux, et euh, de voir que tout ça progresse et que ça se développe de manière formidable. Voilà. En fait, ça, ça n'arrête pas d'évoluer. Il y a un point aussi sur lequel je voudrais rebondir c'est que bon, moi j'ai commencé avec toi, j'ai commencé avec ton système, ça fait 25 ans maintenant. Et je sais que, comme je, je gère aussi des patients qui ont des implants, qui ont d'autres systèmes implantaires, et quelquefois justement que je vais pouvoir mixer avec ceux que je vais mettre pour faire les implantations complètes euh, ou, ou partielles, mais l'accastillage au niveau prothétique, et une chose que je dois dire, c'est qu'on a un accastillage qui est quand même très simple à gérer, parce que quand je vois d'autres systèmes où il y a des piliers angulés, il y a des angles et toutes ces choses-là, je ne sais pas, mais les laboratoires de prothèses, ils doivent se prendre la tête par moment. Parce pas. que moi, je, je dois cette simplicité à mon passé de prothésiste dentaire. Ah. Donc euh, cette vision-là, j'ai vécu avec mon père qui était prothésiste, qui avait son labo avec plusieurs ouvriers, on a vécu cette complexité qui vient souvent euh, de la part de gens qui ont une démarche euh, probablement euh, très intellectualisée, mais pas assez proche du terrain. Donc plus on rajoute en fait des, des composants, plus on complique dans, dans beaucoup de choses, c'est comme ça en médecine. Au final, soit c'est réalisable que par un tout petit nombre d'initiés dans des conditions tout à fait spécifiques, mais on ne peut pas démocratiser le geste et surtout ça augmente au final le coût des réalisations, tandis que là, on enlève beaucoup de, de choses inutiles pour arriver à l'essentiel, c'est vrai dans, dans plein de domaines, hein, en dehors de, de la chirurgie maxillofaciale et de la chirurgie implantologique, euh, que la simplification finalement, ça apporte de la clarté et aussi de la faisabilité pour un plus grand nombre. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois dans les évolutions qu Qu'est-ce qu qui va encore changer dans l'implantologie ben, On l'a vu, euh, on a fait une magnifique séance là, avec... Euh, HoloLens, HoloLens. Hein, qui sont euh, oui, oui. des développements magnifiques qui sont faits par Microsoft hein, pour permettre aux professionnels d'abord de, de communiquer entre eux, de communiquer avec les patients, de communiquer aussi avec toute l'imagerie, c'est-à-dire que le chirurgien peut faire de la surimposition d'images, il arrive à, faire, à superposer les images, à, à avoir une vue en trois dimensions triolographique de la réalité alors que même avec nos scanners, en fait, on a des écrans plats plat, et il faut que notre habitude, en fait, va faire la fusion des différentes images, tandis que là, on a la totalité, et je crois que là, on n'est qu'au début de ça, euh, c'est déjà appliqué aussi en neurochirurgie, dans plein de domaines. et je pense que dans toute cette technologie qui vient du flux numérique, hein, cette technologie quantique, on peut dire, hein, euh, qui, qui arrive à grande vitesse, va nous permettre de faire du prédictif et aussi du suivi hein, parce que cette technologie qui nous a été présentée euh, par un, un implantologiste que j'ai formé aussi qui s'appelle Dirk Neff, hein, qui est chirurgien dentiste qui travaille à la fois euh, à Anvers et euh, en Espagne et bien avec Dirk on a eu une rencontre aussi il y a des années et des années et puis un jour il m'a appelé il m'a dit voilà il y a cette innovation et je lui ai dit viens la montrer à nos élèves et nos élèves ont, ont pu mettre les fameuses lunettes, regarder en 3D, oui, en 3D. et on voit que là il y a, y a une porte ouverte gigantesque euh, pour à la fois le prédictif mais également dans le suivi. C'est-à-dire que si jamais il y a un souci, etc les professionnels peuvent facilement euh, communiquer entre eux, les patients aussi oui. peuvent communiquer même à distance, à très longue distance, de manière euh, en réalité augmentée. Hein, de nous permettre de trouver des solutions. Et comme maintenant on est dans un travail collégial, je veux dire qu'il y a beaucoup de firmes qui travaillent dans le domaine. Toutes ces données, toutes ces données arrivent euh, en big data, en intelligence artificielle qui, qui arrive derrière. Je crois que ça va aller très vite et ça va bouger dans les, dans les quelques années. On dit que maintenant euh, euh, un an de, de recherche équivaut à peu près à 10 ans de recherche du siècle dernier. Et quand je vois les évolutions... Euh, je sais que de plus en plus, là, on a mis au point trois nouveaux implants qui sont fantastiques, justement anatomiquement adaptés et ça, ça vient du 3D, de la vision 3D, euh, des modèles stéréo et des graphiques qu'on a pu avoir en main, que le chirurgien a en main pour dire « Tiens, ça c'est une solution beaucoup plus simple et il y en aura d'autres hein, parce qu'on ouais. est des, des centaines et des centaines à réfléchir. » En fait, voilà. toute l'évolution qui se fait, ça va… Toujours dans le, je dirais, dans le sens de, de l'anticipation du contrôle et de la sécurité ah oui, bien sûr. et du moins invasif. En fait, bien sûr, bien sûr. On le voit en chirurgie générale, hein. on le voit que de plus en plus on essaye de faire des des, des On le voit en chirurgie cardiaque, on arrive à passer par les artères, on arrive à faire euh, plein de choses sans aller ouvrir. Ça ne veut pas dire que la chirurgie lourde entre guillemets n'existe plus, au contraire elle existe, mais elle est vraiment ciblée que pour des choses qui sont absolument nécessaires. Et je pense que pendant longtemps, on en aura encore besoin. Mais on ne va pas activer, euh, en particulier dans notre domaine, hein, on a vu beaucoup de grèves crâniennes, beaucoup de grèves iliaques etc., qui sont excellentes, qui fonctionnent, mais avec une lourdeur à la fois au niveau du site de prélèvement et à la fois au niveau de la gestion des complications. Donc là, on minimise les complications. Euh, ces techniques, on les connaît, elles sont utiles. Mais euh, elles doivent être utilisées de manière très très réduite par rapport à ce qu'on a vu à un moment donné où tout le monde greffait euh, de manière extensive, même pour remplacer une dedans, alors que ouais, c'était totalement bien. inutile et exagéré. Ouais. Voilà. En fait, dans, dans tes fonctions, en dehors d'être chirurgien, implantologiste, tu as été président de l'ICOI pendant combien de temps J'ai été président pendant 5 ans hein, de, de la plus grande organisation mondiale d'implantologie, hein, International College of Oral Congress. Implantologists, Congress of Oral Implantologists, ICOI. Ces gens-là sont euh, des gens qui ont euh, une maîtrise de, de la profession et de la spécialité depuis des années et des années. Donc euh, ils m'ont demandé euh, en, 1900, euh, en, en 2013, pardon 2013. de prendre la, la tête de la présidence, donc ça a été à l'unanimité, et je crois que j'ai été beaucoup aidé par notre regretté Carmiche et donc jusqu'à l'an dernier, jusqu'à Vancouver l'an dernier, j'ai été donc, président de cette organisation, ce qui m'a fait beaucoup voyager, rencontrer pas mal de gens dans le monde entier, et voir un peu toutes les techniques. Et je continue d'ailleurs à… Ouais à aller à ces congrès, j'étais il y a un mois à Baden-Baden où on a fait des présentations où j'ai regardé aussi les autres présentations, je leur ai montré des solutions certains chirurgiens sont venus me voir et m'ont dit ah oh, on a essayé les implants zygomatiques par exemple qui sont une très bonne technique mais on a eu un problème et avec votre technique je crois qu'on va pouvoir à nouveau reprendre ce patient qui sinon euh, il était il restait sans solution. Donc, je ne crois pas qu'il faut mettre les techniques les unes contre les autres mais au contraire savoir qu'on a une boîte à outils dans laquelle on va sortir chaque fois un élément pour résoudre un cas très particulier. Après il faut vraiment entrer dans le cas particulier, dans les détails et c'est là où les nouvelles technologies 3D nous aident énormément. Alors maintenant euh, je prends l'exemple aussi de, des scanners buccaux, de l'empreinte buccale, c'est-à-dire que jusqu'à présent on prend des empreintes avec des pattes. Dans quelques temps, on le voit pour les aligneurs, pour une vis line, tout ça, euh, l'empreinte buccale euh, traditionnelle euh, disparaît au profit bien sûr de, de l'empreinte numérique, de l'empreinte optique. Et ça c'est l'invention de mes très grands copains depuis très longtemps, de François Duré, hein, qui a été l'inventeur grenoblois, François Duré, qui a inventé ça et qui maintenant, on le voit... Ça s'est développé par plein de firmes dans le monde. Euh, cette idée au départ qui semblait euh, irréaliste est devenue euh, une, un quotidien dans, dans de nombreux domaines, en particulier dans l'orthogoncie. Voilà. Et toujours, dans, dans, toujours dans, dans le sens de la simplification et la précision. Oui, bien sûr. Alors, On arrive à la précision numérique. On ne peut pas l'égaler. Hein. On le voit aussi pour les prototypages, pour les armatures. La, la prothèse dentaire a changé. Je vois mon labo. Les jeunes qui sont dans mon laboratoire, ils sont tous au numérique. Hein, ils sont tous en train de travailler avec des machines qui les aident. Ça ne veut pas dire que l'homme disparaît. L'homme est, est essentiel un pilote derrière. Voilà. On le voit, je vous donne un exemple très simple. Vous allez dans une usine où on fabrique des implants, par exemple. Il hein, y a des machines 5 axes, même plus, qui fabriquent donc, ces implants. Mais au bout, il y a un régleur, Et c'est le régleur qui fait que cette machine, qui coûte une fortune, eh bien, elle va rendre le maximum. Hein, et, et les régleurs sont des gens très recherchés. Hein Donc, c'est des domaines où on croit que l'homme disparaît. Je crois qu'au contraire, l'homme qui va arriver derrière, c'est un homme extrêmement éduqué, extrêmement formé, qui sait les besoins et qui connaît bien la machine, hein, qui s'intègre avec elle. Et de plus en plus, ça sera comme ça. Ouais. Et c'est pareil, ouais. pour ça, justement, il ne faut quand pas on... être jaloux de la machine. Tout faut on pense... Ça enlève des emplois, on le sait, mais de l'autre côté, il y a une création d'autres de, de, emplois, emplois. Et de fait toute fait façon, on n'arrête pas le progrès, on ne peut pas stopper ça, c'est quelque chose pour, qui, ouais, qui, qui, et, nous pousse. qui nous pousse. Et c'est pour ça que dans tout ce qui est numérique, en fait, les, les, les guides chirurgicaux, il faut savoir que le guide chirurgical n'est ni plus ni moins que ce que le chirurgien-dentiste aura programmé. Ce n'est pas le guide chirurgical qui Bien, va faire le travail. Et ça, c'est pareil. Oui, même, même dans la robotisation, moi j'ai travaillé sur robots, j'ai fait des implantations totales avec des robots très, très sophistiqués, les robots RL. on fait beaucoup de chirurgie de l'oreille avec les robots, on fait de la chirurgie crânienne. Donc, c'est extrêmement performant mais derrière il y a un savoir-faire on l'a vu pour euh, euh, HoloLens qu'il y a un apprentissage donc ça revient toujours vers les professionnels vers les vrais spécialistes donc le, notre, notre disparition euh, hein, on a quand même un, un cerveau à mon avis il est déjà quantique celui-là on cherche ordinateur quantique mais le nôtre il est déjà hein. ça fait simplement 100 milliards de cellules Hein, ça, ça, on part, ne l'oublions pas, d'une seule cellule au départ quand on voit la différenciation ce que ça crée des gens qui sont en train de, de parler devant la caméra c'est quelque chose d'absolument euh, à l'infini et notre vie est courte bien sûr par rapport à, à ce, ce message de l'infini qui nous vient de l'infini donc on reçoit euh, énormément euh, d'informations qui sont euh, d'ordre quantique de, à mon avis dans notre corps et qui sont transformés instantanément en énergie et, et qui nous permet de fonctionner. Donc il y a encore tout un domaine où on vient à peine de soulever une toute petite partie de, de la, de, du problème. Okay. Voilà. Bon, Merci Gérard, et bien, on se reverra. <rire> On se reverra.